notre responsabilité en venant sur cette terre, c'est de faire fleurir ce qui nous a été donné. La présence des arbres et des animaux, de la terre, de l'air, de l'eau, fait que progressivement quelque chose en nous fond et ce que nous sommes se révèle. Et c'est là que s'interroge un peu le, justement l'expérience spirituelle. Bonjour à toi et merci d'être avec nous pour cette Confidence de plume. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Stéphane Boester. Bonjour Stéphane. Jean-Pascal Stéphane, j'ai envie de te demander de te présenter peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas encore Ah, ça c'est un exercice euh, pas évident parce que euh, je ne sais pas vraiment me présenter actuellement en tout cas euh, j'ai écrit des livres mais je sais, des écrits sont toujours en, en suspension et, et sur le point d'arriver. Euh, je m'occupe d'un lieu, un petit lieu de, de, de nature, hein, et j'accueille des personnes qui viennent s'y retirer. Et j'enseigne aussi ou je partage euh, autour de la... soit des, de, des bienfaits de la, de la forêt, de la nature en général, mais plutôt de la forêt, donc la forêt qui, qui soigne, les remèdes qu'on va aller chercher dans la forêt, donc plutôt la gémothérapie, les remèdes de bourgeons, ou en fait le fait d'aller se, se laisser euh, soigner laisser la forêt prendre soin de nous directement. Et donc là, on est plutôt dans ce qu'on appelle la sylvothérapie. Et voilà, je navigue un peu entre, entre les deux euh, et je partage des temps sur, autour des arbres, en fait. Mmh. C'est une reliance euh, importante, cette reliance à la, à la nature. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est presque une clé pour euh, que notre monde aille... Euh on tourne un peu plus rond et un peu moins carré, aille moins mal. Euh, depuis cette crise qu'on qu traverse là depuis, euh, depuis plusieurs mois, enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est exacerbé encore, euh, que ce besoin d'aller euh, se reconnecter à dame nature. Qu'est-ce que tu qu que en penses Comment tu vois les choses, toi, par rapport à ça euh... Déjà, le... se rapprocher de la nature, ou ce qu'on pourrait dire, se reconnecter de la nature, à la nature, ça, ça invite à, à se poser la question « est-ce qu'il y a vraiment une crise ?» euh, Dans le sens où quand tu te retrouves en forêt, actuellement, euh, donc, euh, le... les conditions de confinement font que certains peuvent se retrouver en forêt, et, et c'est mon cas. Euh, quand on, quand on, on demande aux arbres « est-ce qu'il y a une crise ?» quand on demande à la aux animaux qui y vivent, est-ce qu'il y a une crise L'écho, il n'y a pas vraiment de crise en fait. La seule crise, c'est la crise de, de, de l'humain euh, qui, qui, qui, qui est confrontée un petit peu comme si on était face à un mur et qu'on avait l'écho de notre propre euh, mental, de notre propre façon d'agir. Et donc, il s'agit peut-être de s'écarter des, des murs, de ces échos en tout cas, de ces échos d'un mental un peu agité, de limiter le fait d'aller chercher des informations qui peuvent être anxiogènes. Hein. Parce que si on regarde bien, il y a très peu d'informations qui nous apportent quelque chose d'heureux. Euh, et c'est vraiment d'aller au niveau du vivant, regarder quelles informations sont données et là qui peuvent nous, nous donner euh, le, le, le, la, la joie au cœur. En fait, c'est en gros en arrivant sur Terre, on a ce droit le droit d'avoir une vie longue et heureuse, ou en tout cas de générer les conditions qui vont le favoriser pour nous-mêmes et pour notre entourage. Et donc la, la nature peut être un excellent euh, espace pour euh, vivre ça et pour y déposer nos peines, nos peurs, même nos colères, pour voir comment c'est comment reçu et comment nous nous, nous nous laissons presque naître ou renaître en fait. Alors les Amérindiens avec lesquels j'ai vécu et qui ont beaucoup marqué ma vie euh, disent toujours que on n'est pas dissociés de la nature enfin eux ils sont la nature et, et la nature c'est eux il n'y a pas de, de dualité il n'y a pas de dissociation entre eux donc euh, dans ce que dans ce que tu dis quand tu dis que finalement c'est peut-être notre mental qui nous renvoie à notre propre crise et que dans la nature elle n'est pas perçue en tout cas tu n'en perçois pas la vibration tu m'arrêtes hein, si, je, si mmh. je me trompe Comment, comment on peut expliquer du coup qu'on qu soit si détaché Parce que c'est vrai que nous on a la chance, enfin moi j'ai la même chance que toi, je suis tous les jours en forêt, et euh, c'est ma pile, c'est indispensable pour moi, et j'ai la chance de pouvoir le faire, malgré les conditions euh, de restriction de liberté auxquelles on est soumis en ce moment. Mais comment, comment tu vois les, les choses, toi, par rapport à ça Est-ce que, quelque part, comme nous on est la nature, on n'impacte pas cette crise, com com comment on... tu vois ce que je veux dire En fait, il y, y a de grandes chances qu'on ait une fausse image de nous-mêmes, et mmh. on est en train de, chacun de notre côté, de défendre collectivement une espèce de rêve d'individualité, on est en train d'essayer de défendre un petit peu cette déconnexion, euh, cette distanciation, et il euh, y a moyen d'observer déjà ce que nous sommes, et ça nous rapproche de la nature. Par exemple, souvent, quand on, en vivant entouré d'humains, euh, on va souvent, dès le matin, reprendre un peu le rôle qu'on avait la veille. C'est-à-dire qu'on reprend un rôle familial, un rôle social, un rôle professionnel. Euh, parce que des fois, et par habitude, et par entraînement vis-à-vis -vis du regard des autres. C'est-à-dire que si les gens de notre entourage nous appellent déjà par notre prénom, qui savent qu'on a plus ou moins telle fonction, en tout cas que la veille, on l'avait, il euh, y, y a une espèce de continuité euh, qui fait que ça nous place dans, dans un schéma, qui est un schéma temporel, une ligne avec un passé et un futur, et on a une espèce de curseur qui se déplace le long de cette ligne. Si c'est acceptez... comme, si en... comme si on endossait un costume tous les jours, c'est le même que la veille, c'est ça, tu... ça. Et c'est comme si la vie était cantonnée à des moments actifs. Donc, la vie, je suis vivant, en gros, du, du mon réveil jusqu'à mon coucher. Mmh. Et quelque part, il y a un moment qui est inactif, qui est le temps du rêve et le sommeil profond, qui ne serait presque pas la vie, ou qui ne ferait pas partie de, de, de ce que je suis. Et en fait, ce que nous sommes est complètement inclus dans, dans ces cycles. Et grâce à ces cycles de, de, de rêve, où momentanément, pendant le rêve, on perd la conscience du corps. Si on regarde bien, quand on s'allonge, momentanément progressivement en tout cas, il y a de moins en moins de repères, le corps au début est perçu allongé, puis progressivement il est moins perçu, et même les limites du corps, on pourrait même être ailé, les limites de l'espace, on peut être dans n'importe quel espace d'ailleurs, dans n'importe quelle époque, ça c'est le temps du rêve, et progressivement, eh bien, nous allons euh, laisser tomber même les, les, les pensées et les images, les perceptions et les sensations, même les émotions, pour revenir en état paisible respirant, le corps continue à respirer, et nous sommes dans une espèce de, de, bulle, euh, de bulle paisible. Cette bulle paisible est notre nature profonde. Oui. Et progressivement, le matin, nous revenons à la capacité de pouvoir déployer cette qualité. Et pour ça, il s'agit d'accepter que ce que nous étions la veille n'est pas ce que nous sommes le jour même. Et c'est là qu'il y, euh, y a des enseignements, il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « La fraîcheur de l'instant ». En fait, c'est là qu'il s'agit de revenir à cette fraîcheur de l'instant. Dans cette fraîcheur de l'instant, dans le fait d'accepter de, euh, de ne pas se plonger précipitamment dans ce qu'on semblerait connaître hein, du personnage que nous pensons être, en acceptant qu'il y a des parts euh, non connues et des choses qui peuvent émerger, là, il y a une, des surprises qui nous attendent. Et quand on se retire dans la nature, sans aucune sollicitation, sans prendre de livres, sans prendre de téléphones portables, sans prendre d'ordinateurs ou quoi que ce Juste en restant dans la, dans la nature, dans, le, dans le, le silence de nos actions. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr, ce n'est pas silencieux, il y, a, il y a déjà les pensées, il y a pas mal de choses qui sont là, il y a même des fois une agitation mentale. Il y a autour de nous différentes perceptions sensorielles. Et en même temps, progressivement, quelque chose se lâche, n'ayant pas d'écho. C'est-à-dire qu'en ville, les regards humains qui sont là n'y sont plus. Et la présence, la présence des arbres, des animaux, de la terre, de l'air, de l'eau, enfin d'un ensemble de, de choses, fait que progressivement, quelque chose en nous fond, vraiment, et, et, et ce que nous sommes se révèle. Mmh. C'est comme si nos, nos, nos vêtements ou nos costumes s'enlevaient et nous revenons à, à ce que nous sommes profondément. Et c'est cela que nous pouvons à ce moment là ramener auprès d'autres humains c'est chouette ce que tu dis et, et c'est vraiment cette sensation que j'ai eu puisque j'ai eu la chance de vivre ça en, en forêt amazonienne donc à mille lieux de toute euh, terre habitée et de tout téléphone portable ou autre chose du même genre alors moi j'en ai toujours un livre J'avais toujours un livre avec moi et je l'ouvrais jamais mais cette notion de, de partir où, où tu pars avec rien ou quasiment rien, juste de quoi assurer ta survie, quelquefois tu ne manges pas pendant 48 heures parce que tu n'as rien trouvé à pêcher ou à chasser, et, et où tu vas progressivement te déshabiller au sens propre et au sens figuré du terme, parce qu'en fait, les... alors c'est vrai qu'il fait chaud en forêt amazonienne, mais les deux vont de pair. Et, et j'ai effectivement... Euh, souvenir de cette sensation de reconnexion totale et de revenir toute propre euh, quand, on, quand on redescend au village de revenir toute propre mais ça c'est des moments très très particuliers et je crois qu'on a beaucoup de chance de pouvoir les vivre et de pouvoir euh, euh, dire que c'est faisable et que c'est possible il y a tellement de personnes aujourd'hui qui n'osent pas rentrer dans la forêt qui ont peur de, de la forêt qui qui s'y sentent en, en danger, ou en tout cas en éveil en permanence, alors que moi j'ai plutôt l'impression que c'est accueillant, que c'est quelque chose... Euh, souvent quand je monte en forêt, je me sens comme la chef de M. Seguin, quoi. Les, les, les plantes qui viennent, les arbres qui viennent à ma rencontre, et, et tous les éléments que tu décris. J'ai aussi l'impression que c'est une expérience spirituelle au même titre que ce que tu décrivais, euh, qui est le, le sommeil en fait moi j'ai la sensation que pendant le sommeil on se reconnecte non seulement à notre essence et à notre essentiel mais aussi aux autres parce que j'ai la conviction intime qu'on est reliés les uns avec les autres qu'il y a une vibration unique qui nous unit même si on, on vibre chacun à sa manière et dans le merveilleux de son individualité en même temps on est tous reliés non Qu'est-ce que tu penses de ça Je ne sais, sais pas, je ne saurais pas quoi répondre, en tout cas sur quel point répondre par rapport à tout ce que tu as évoqué. Mais le terme sommeil euh, réveille, <rire> réveille en moi euh, quelque chose. C'est-à-dire que là où euh, nos conditionnements de ville ou de, de, de, de village, ou de, de vie en tout cas, euh, réglés et sous contrôle presque d'une horloge, euh, on va avoir des, des temps de veille, des temps de, de, de rêve et des temps de sommeil profond. Quand on s'attarde dans la forêt, sans cette temporalité, déjà on va remarquer que notre sommeil est différent, dans le sens qu'il euh, qu n'est pas réglé par une horloge. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple des nuitées fractionnées. Dans la nuit, on va se réveiller euh, souvent plusieurs fois, parce qu'il y aura des sons particuliers, parce qu'il y aura un ensemble de choses, parce qu'il peut y avoir des peurs, des, des émotions qui viennent nous visiter ou autre. Et donc, du coup, euh, ces expériences génèrent en tout cas une. Euh, une qualité, une perméabilité et une façon de se relationner qui est très différente de celle qui est contrôlée par des temps très fractionnés. En fait, les temps se mélangent. Le temps du rêve et le temps. De... On retombe presque d'ailleurs dans les temps où il y avait la. Quand la Bible était écrite, des fois on se dit mais comment ils ont pu écrire un livre où il y a des gens qui vivent mille ans. Euh... Si on regarde la Genèse, c'est des gens qui vivent, de... des gens qui... qui font différentes choses. Et en fait, c'est parce que le... la vie et la réalité n'était pas cantonné qu'à ce qui peut être touché et matériel, euh, où il ne s'agissait pas d'avoir une claire vision. Mais en fait, tous ces mondes s'interpénètrent, et c'est là qu'est la vie. Et donc, quand on est dans la forêt, dans une autre temporalité, euh, ce que d'habitude on vit dans un temps diurne, qui est compris entre un lever et un coucher, est fractionné par des moments de sieste. Euh, au milieu de la nuit, il y a des moments de réveil. Et donc là, notre capacité de perception, et notre capacité à penser est très, sont, sont très bouleversées. Et il se passe effectivement quelque chose, et c'est là que s'interroge un peu le, justement l'expérience spirituelle. Mais une expérience spirituelle euh, sera différente si elle est d'une façon sauvageonne je vais me retirer dans la forêt, et en laissant partir dans toutes les directions, si elle est accompagnée. Ou si elle est, disons, sur... Alors, en accompagnement, ça peut être soit parce qu'il y a quelqu'un qui accompagne, soit elle est accompagnée par une forme de tradition qui la sous ou un territoire. Quand tu évoques, par exemple, des, des populations, des ethnies qui, qui vivent en forêt, il y a, comme le territoire, il est en lien avec eux, quand tu te retires, tu te retires, disons, dans leur espace, il est un peu imprégné d'une certaine qualité. Et on est accompagné. On est accompagné, oui, mais le territoire, il n'existe pas forcément parce qu'il y a encore des peuples qui sont... Complètement nomade, mmh. même si c'est un nomadisme euh, qui se sédentarise pendant deux ou trois ans, puisqu'en fait il s'installe à un endroit pendant deux ou trois ans, il, il plante et puis il, euh, il change d'endroit au bout de deux ou trois ans pour que la forêt puisse se, se régénérer. Mais il n'y a pas de notion d'espace comme nous on peut la connaître, de, en tout cas pas mmh. d'appartenance. C'est vrai que la notion du temps est, est aussi complètement différente, c'est la notion de de l'instant, et mmh. ils sont complètement dans l'instant présent, beaucoup plus que nous, on sait encore l'être, et c'est vrai que ça donne une qualité euh, mmh. du moment, euh, une qualité de ce qu'ils vivent, ou de ce que tu peux partager avec eux, qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on peut nous partager euh, mmh. dans notre vie d'occidentaux plus... Euh, Cadré, j'ai envie de dire. Il y a une espèce de magie de l'instant qui, se... qui Il y a la place à la magie de l'instant. C'est ça que je voulais dire un peu en termes de lieu, en termes d'espace des... de certains, euh, certaines, certaines personnes ou certaines, certaines populations qui, euh, qui ont ce lien à la forêt. C'est-à-dire que ce n'est pas un lieu qui sera déterminé comme on va mettre quatre, euh, quatre murs, et... mais c'est euh, des lieux qui. Là où je suis, euh, je, je travaille, par exemple, la terre. Là où je suis, je prie. Là où je suis, des fois, même si tout ça se mélange, mais euh, si je m'assieds et que je prie, le lieu d'un seul coup, la forêt change et son énergie change. Euh, elle, devient, euh, elle devient un espace de, de, de relation qui est différente. Là, je vais, je vais planter et je vais travailler la terre. Je suis dans une autre vigilance, une autre attention. En fait, quand on fait ces gestes, euh, c'est comme s'il y a des espaces qui se déterminent et on peut complètement partir et retrouver ces espaces ailleurs. Il y a vraiment des espaces dans la nature qui vont nous appeler plus que d'autres pour aller s'asseoir et contempler ou prier ou écouter, écouter des, des, des silences ou des voix. Et d'autres lieux qui vont être plus... Euh, voilà, des, des, fois, des fois, il y a un champ, le champ de l'eau, le champ des arbres, le chant des, des, des étoiles ou le chant des fleurs. Il y a d'autres endroits, ça va être la, la terre qui, qui, qui est prête à s'ouvrir pour y planter des graines et faire pousser un jardin. Et donc, il y a une, il y a une écoute, mais... Euh, Peut-être que dans une relation un peu intime Avec ce qui nous entoure Ces lieux sont plus facilement décelables mmh. et, euh, et nous pouvons le partager Avec d'autres personnes qui viennent nous rencontrer Il y a aussi des lieux qui sont En tout cas en Amazonie Où on écoute le, le repoussoir du lieu oui. C'est-à-dire que Il y a des lieux où on arrive Et on se dit Ah non là on ne peut pas rester mmh. et On ne sait pas pourquoi mmh. On ne sait pas expliquer de manière rationnelle pourquoi, pourtant on a une information extrêmement précise que ce jour-là, à ce moment-là, à cet instant-là, dans un lieu qu'on connaît peut-être ou qu'on a déjà fréquenté, là il ne faut pas rester. Ouais. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est très ténu en apparence et qui est une information très puissante quand elle vient et qu'on respecte vraiment à chaque fois parce que sinon bah, on sait qu'on se met en danger et... Euh, le danger, ça peut, être, ça peut prendre dix mille formes. Oui. La plus banale étant celle d'un serpent venimeux qui a décidé de mettre son territoire là, ce jour-là. Et, et tout d'un coup, intuitivement, j'allais dire, tu as l'information que bah non, il ne faut pas te mettre là ce jour-là. Oui, vraiment... et, et le danger aussi, c'est de, de faire... Euh, il peut y avoir un danger, donc du coup, qu'on va observer, qu'on pourrait observer. Mais il y a aussi le danger de de mettre en nous des, des graines ou des semences d'incohérence, c'est-à-dire qu'entre ce qui semble juste et cohérent dans euh, tout l'être, et qui dit non, maintenant, ce n'est pas ce lieu, ou pas maintenant, en fait, ça, ça nous... Euh, en, en insistant, c'est comme de générer une espèce de, de non-écoute de, de ce que la cohérence guide pour nous. C'est-à-dire que si on est, plus on va vers la cohérence, Moins on devient poli, euh, et plus on se rend compte qu'il y a des, des choses toxiques qui se passent dans notre vie, un environnement toxique, une relation toxique ou autre, on, on, on met des choses en place pour justement faire cesser ça et non pas l'entretenir. Mm. Et donc pour ça, ça, ça implique d'une certaine façon d'accueillir, d'accepter cette cohérence, en acceptant que par un, par un cheminement, disons, ou par une révélation intérieure, euh, nous nous rappelons que nous sommes des êtres pour la paix, pour la bonté, et que euh, notre responsabilité en venant sur cette terre, c'est de faire fleurir ce qui nous a été donné et d'ensemencer euh, tout ce qui nous entoure de cette paix, de cette bonté ou d'une forme de lumière. Et donc nous avons cette responsabilité. Et, euh, et en, en, en acceptant euh, des fois l'incohérence. Et nous sentons que ça ne va pas et nous pouvons rétablir pour revenir à de la cohérence. Et ce que tu évoques est de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on pourrait laisser euh, des, des, des espaces en nous qui, qui feront rentrer progressivement à vous. Là, je peux faire un effort. Bon, puis ben là, on m'a invité et c'est tel, tel responsable de telle chose. Allez, je vais faire un effort. Non. Chaque seconde, chaque instant, chaque souffle que nous avons est précieux. Et donc, du coup, la cohérence est notre euh, et, et d'observer l'incohérence, ce sont des, des outils qui, euh, qui nous permettent de voir où nous en sommes là-dedans et de cheminer vers, euh, lâcher avec ce qui, ce qui est de l'ordre de l'encombrement. C'est un petit peu comme si on était invité ou pas à entrer euh, dans la forêt. Enfin, là, en l'occurrence, on parle de la, de la forêt, mais dans la nature. Et que, quelque part, nous, occidentaux, on a bien souvent oublié dans notre monde de demander l'autorisation d'entrer. On rentre comme si ça nous appartenait. On ne fait jamais ça quand on va chez des amis ou quand on rentre dans une maison. Évidemment qu'on frappe à la porte et qu'on demande l'autorisation d'entrer. J'ai envie de dire que c'est un petit peu quelque chose de, de proche. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, que je trouve vraiment important. Parce que se mettre à l'écoute, en fait, c'est aussi recevoir des informations qui sont, qui sont précieuses. Oui. Stéphane, c'est. Le temps passe très très vite avec toi et on aurait dix mille choses à se dire, je crois. Euh, simplement, on va peut-être refaire une autre, une autre fois, on va laisser nos amis peut-être pas prendre trop de temps. J'ai juste envie de te poser, tu sais c'est la tradition dans les confidences de plume, deux ou trois questions un peu indiscrètes. Euh, J'ai envie de te demander si c'était une, une plante pour toi, ce serait Là apparaît euh, une fleur, une fleur euh, rayonnante. Euh, je ne saurais pas la décrire, euh, je sens juste sa, sa présence rayonnante. Une fleur qui, qui rayonne et qui fait un écho à la, à la, à la lumière, <rire> avec ouais. des parfums, avec des couleurs. <rire> Waouh J'ai envie de te demander aussi si c'était une musique, ce serait Une musique Euh, j'aurais <rire> tendance à prendre un joker j'entends le, le, le son du vent et c'est une belle musique et j'avoue qu'en ce moment j'aime beaucoup euh, il y a des, des, des chants, des chants de certaines cérémonies euh, des, chants, des chants médecine euh, il, y a, il y en a, a quelques-uns qui en ce moment sont très présents Donc dans mon présent actuellement il y a, il y a certains chants médecine euh, notamment d'un ami qui s'appelle Gamelot. d'accord euh, et puis, si c'était un lieu, pour toi, ce serait. Le, le lieu qui. Ta question qui apparaît, c'est euh, une rivière avec au-dessus une, une falaise, un espace un peu reculé avec, des, avec un fond de vallon où, il y a, au bord de la rivière, il y a des arbres, c'est relativement plat. Et, euh, et surtout un lieu où je me sens appelé, à dire Viens te poser là quelques instants, et euh, viens te reposer là. Plus beau vieux qui puisse exister, ceux qui nous appellent, hein, ceux, qui, <rire> ceux qui, avec lesquels on se sent parfaitement en harmonie mmh. et, et en accord. Euh, où est-ce qu'on peut te joindre comment, comment on peut te joindre Comment on peut trouver tes bouquins euh, Où est-ce qu'il faut aller pour... Euh, Trouver ça et franchement, je vous conseille les bouquins de, de Stéphane. Ils sont vraiment super intéressants <rire> et, et en particulier euh, celui qui s'appelle Sivothérapie Mais mm -hmm. ils sont tous très intéressants. Mais celui-là, c'est un bijou vraiment. <rire> donc, euh, où est-ce qu'on peut te, te trouver comment, comment Alors pour me trouver, donc là, actuellement, je suis plutôt dans le Tarn. Je sillonne principalement entre le Tarn et les Pyrénées. Mm -hmm. Et euh, voilà, donc euh, je suis dans, dans les, une petite forêt dans le Tarn. Euh, sinon via mon site internet on a quelques informations et ensuite les livres et eh bien euh, voilà n'hésitez pas si vous les aimez à les partager à, à en parler et on peut les trouver a priori ils sont pour l'instant encore bien diffusés euh, donc sur euh, voilà chez votre libraire hein, voilà, oui, voilà. Je... mais si ouais. vos thérapies il y a eu très très peu de très très peu d'écho hein, donc euh, n'hésitez je... pas à aller le regarder peut-être le peut-être mm -hmm. que derrière ce titre se cachent des des surprises <rire> je le confirme derrière ce titre se cache de belles surprises <rire> donc on mettra sous cette vidéo les, les liens qui vont bien pour pouvoir te trouver te trouver facilement je te dis mille merci c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi et puis à toi qui nous regarde ben je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo une belle journée. ciao